C'est vrai qu'en plus, c'est énorme. Les... C'est en même temps que je n'ai quitté. Mais ouais C'est petit combo sympa. Oh putain Attends, il y a un mec qui était horrible. Ça va Voilà quoi Pas de blessé LBC? Non La grenade Elle Et là, il a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 Voirage à gauche, attention sur la route, à gauche Bah nous on sait au moins faire du baby les hein pas il est le beau ton poil chaud, mais... Ah, on le faire une pause, c'est l'heure du thé Oh. Et quelle heure chef euh, Aucune idée mec, autour de ouais, 7h. Vraiment... 9h17 9h17 Merci. Merci 9h17 Merci Attention grenade Elle a de ah. ah Il va faire tout noir ah. Putain, attention C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous ça, c'est ça, c'est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 Euh, ou d'archives de ma part filmées en 2018, par contre nous aurons donc des documents sur, qui ont été tournés sur place par d'autres personnes. Là en l'occurrence on va avoir une série de témoignages concernant, qui ont été captés par la chaîne Piraterie à Roulette pendant son, le temps où elle a vécu sur place. Ce sont donc des gens qui vont simplement nous parler de, de la zad plusieurs potes qui sont invités sur Azad et ça fait tous la reversion super différente. C'est une école anarchiste Azad. C'est C'est une zone de résistance que j'ai toujours rêvé. Une ternacée. Une, ternacée, ouais. une ternacée, ouais. Un très grand squat, le euh, plus grand squat d'Europe.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 Monsieur le préfet de l'Atlantique, préfet de la région, les agriculteurs concernés ont quand même 14 ans pour euh, soit se reconvertir ou ouvrir leur position. Vous, votre maison, elle ne sera pas sur la zone euh, d'aérodrome? Votre maison là. Ici? Oui. Ah non, parce que ça passe plus haut, ça passe un petit... Moi, Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir qu'il y aura un aérodrome ici? On aurait autant aimé pas, mais.. Enfin... Qu'est-ce qui va se passer pour vous On bah... sera obligé de partir, de toute façon. On euh, cherche un autre euh, notre endroit pour euh, habiter. Et où est-ce que vous pensez aller Je suis parce qu'on est originaire de Guinée. Pas très loin de toute façon. Oh non, Et alors ce vous... qu'on a. On aimerait. Enfin, C'est pour les enfants, ça fait plus de temps pour les enfants que pour nous-mêmes.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 et d'autre part, où la direction des pistes d'envol, qui sont à peu près dans la direction des vents mmh. dominants, c'est-à-dire est-ouest, ne risque pas d'apporter une visance sur, euh, sur des territoires où vraiment le, la densité de population est relativement faible. Et si vous êtes toujours là, ça va vous gêner, vous croyez où Je ne resterai pas quand j'entendrai le vacarme. faudrait le congé une Les terres trous le en bas bon ils sont point dirais. Oh, je très mais non, non, non, non, non. Sur le plan aviation, aéronautique, est-ce qu'on connaît les, les zones de bruit De Notre-Dame, landes oui. Enfin, le, du futur aéroport. Euh, on les connaît, il y a des zones types, effectivement, oui. Mais tout dépend. Ces zones sont directement en fonction du trafic, ce qui fait que.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 Qu'est-ce bon, que vous voulez. Il y a du chômage, mais on vont pouvoir en occuper là quand même. c'est une porte ouverte pour l'avenir et c'est une des portes ouvertes les plus intéressantes à mon avis pour le décollage de l'ensemble de l'espace. Vous prendrez peut-être l'avion. Oh là là là là là là Je n'ai déjà pas monté. C'est de ce si je monte dans mon lit alors Et vont monter dans l'avion. Ah non, pas non. Pas, non. Désolé pour cette nouvelle pause. Euh, je, vous... je vais euh, vous préciser, euh, ta question est vraiment pas bête, euh, Naga. Est-ce que c'était un aérodrome ou un aéroport Les mots ont varié au fil des temps. On en parlera plus dans les livres blancs euh, suivants, mais euh, des choses un peu aberrantes euh, sont apparues au fur et à mesure euh, que le projet essayait d'avancer. Il a été mis en pause pendant presque euh,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 Le projet était, était vendu et réfléchi pour remplacer l'aéroport existant de Nantes, Nantes-Château-Bougon. Sur les plans, on va se rendre compte que finalement, euh, bah, l'aéroport lui-même sera plus petit que celui de Nantes-Château-Bougon. Il sera répondu que, se, euh, que c'est grâce à l'automatisation euh, de, de certains services qui fait que, normalement, il y aura besoin de moins de places euh, et de bâtiments.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 Donc ce qui devait n'être que 1650 hectares à l'origine fera bien plus une fois le projet achevé et réellement utilisable.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 la capacité, la possibilité de, de se rencontrer, quoi. A été donc décidé. facile de contredire Jean-Marc Hérault. <rire> J'ai envie de rigoler. <rire> on l'a jamais vu ici. Il n'est jamais venu ici. Il a sans doute survolé la zone parce qu'il a d'autres moyens que nous. Hein, en hélico, ou je ne sais pas, avec le préfet ou avec euh, les hommes politiques. Ça, sans doute. Alors, de Paris-Orly, on part à midi. On arrive vers quelle heure à Nantes On arrive vers 14h. Non, service normal. On mais il n'est jamais venu sur le terrain de nous rencontrer. On se croise, on ne se, se parle pas très très souvent. L'aéroport, tel qu'il est aujourd'hui, convient bien. Euh, sur un site comme le nord il est possible, si nécessaire, d'envisager euh, de, de, de construire une piste avec euh, une orientation légèrement différente.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 et je suis venu vous dire une chose, c'est que euh, dans les négociations avec le Parti Socialiste, on ne cédera pas sur Notre-Dame-des-Landes. Ça, tout le monde l'a entendu, c'est enregistré, etc. Oui, c'est vrai que euh, nous avons eu un congrès, que ce congrès a adopté à 92,7% une motion qui fixe un certain nombre de points qui rendront pas possible la conclusion d'un accord pour 2012.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 bien voilà, nous avons un petit montage fort agréable donc de la Parisienne libérée pour Mediapart. Et donc toutes les images que vous avez vues ce, ont été euh, captées entre 2004 et euh, 2011, donc avant l'opération euh, César, la première opération d'expulsion. C'est pour la télé, je suppose ouais, oui. pièce d'identité presse. Carte, carte de, presse. de presse. Oui, carte de presse. Voici les images de l'opération César qui ont été euh, capté par un camarade. Ah ouais.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 C'est-à-dire que les flics ils sont aussi cernés par les manifestants parce que ça va venir de partout et ça va être désastreux médiatiquement pour eux. Je comprends pas, je comprends pas leur truc. Tant mieux pour nous, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Pensez pas tenir jusqu'à ce soir Ça tire par là, j'espère.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 et de retirer de plus en plus de terres agricoles. Non de gueule, tu comprends non, ça, non, non. non. a ah, non. Non. non, mais on a un ouais, métier, oui. nous, pour bon dieu Non, vous attendez. Non, non, non, non, on n'attend pas. On n'a pas le à On va faire notre boulot. Non Non, c'est pas la peine de, de prendre des munitions. Prendons un boc de bière, ça te prend davantage de mien. Voilà ton petit bouclier, là, tu vas voir comment qu'on va te le mater. Eh, hey, Arrête de faire ce boulot là, putain Qu'est-ce qu'il se passe Vous rencontrez le sais. boulot, vous allez foutre des cabanes, des, des maisons par terre. Allez-y hein Je, voilà. je vous Voilà T'as pas besoin de m'accompagner On veut pas qu'il passe le camion. Pas. Il est avide, en train de faire du pas. sale boulot. Ah non mais tu peux enlever ta casquette, je suis pas dangereux moi, je sais pas monsieur.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 puis d'enchaîner des charges, des charges, des, des affrontements, des, des, des tirs, des lancers de grenades ou des tirs de grenades avec des lanceurs cougars ou autres, tirs de flashball. À moins que tu aies un peu plus de chance, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance ou pas, que tu sois par exemple pilote de drone ou conducteur d'un des camions équipés de, de caméras et de, et de différents détecteurs pour pouvoir faciliter le fichage sur jeune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 Tous les campements, euh, à travers leur identité, ont vu leur nom euh, plus ou moins évoluer au fil du temps, euh, ou pas. Les destructions... Un lieu détruit peut renaître euh, de ses cendres sous, un autre, euh, sous une autre forme. Et encore euh, actuellement, euh, ça me fait chaud au cœur de le dire, mais euh, dans les lieux qui ont le plus souffert à l'est, où il ne restait plus de cabanes euh, après euh, 2018, ben, là en 2023, il y a des cabanes qui, euh, qui fleurissent. Il y a toujours de la vie là-bas et leur euh, ils, respectent, euh, ils respectent et suivent l'esprit les, euh, euh, des lieux qui était à l'origine une zone mon, euh, non, mono, non mono, euh, motorisée et anarchiste. Il y a aussi eu des, des nouvelles d'extruction de cabanes le 12 et 13 mars euh, 2019.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 Je souhaite qu'elle demeure debout et qu'il continue à y vivre paisiblement avec ne serait-ce que par respect envers les, les animaux qui, qui ont l'habitude de ces lieux. Pour simplifier. Et non motorisé, ça. Il s'accorde quand même quelques trajets en voiture quand il faut. Et je précise aussi pour la zone non, moto, mono, non motorisée de l'Est, pardon. Euh...